Bonjour tout le monde, c'est Madi, j'espère que vous allez bien, puisque aujourd'hui, eh bien, on est vendredi, on doit être le 14 avril, le conseil constitutionnel vient de valider la loi retraite, donc bonne entrée en matière, <rire> il vaut mieux en rire, hein. bon, personnellement, comme la majorité d'entre vous, je ne me faisais aucune illusion, bon, mais à part ça, j'espère quand même que vous vous préparez pour le week-end, alors aujourd'hui, eh bien, je vais traiter pardon, un sujet qui me trotte dans la tête depuis déjà des semaines. C'est les prophéties qui ont été faites par des personnes extrêmement religieuses ou alors par des, ce qu'on appelle des clairvoyants ou des voyants. Donc j'en ai choisi trois. Alors il y en a beaucoup plus que ça, hein, mais je n'allais pas vous faire la liste de toutes les personnes qui ont fait des prophéties très sérieuses, des prophéties qui se sont majoritairement réalisé et donc j'ai choisi trois euh, personnes et ces trois personnes ont toutes prédit l'invasion russe et la troisième guerre mondiale bon alors on va commencer par la première je vais vous mettre des petites photos on va commencer par sœur Yvonne Aimée de Malestroit, qui a été religieuse mère supérieure dans une communauté religieuse pendant la seconde guerre mondiale qui a fait des prédictions qui ont été notées donc écrites, et qui se sont toutes réalisées, donc c'était vraiment une personne extraordinaire. Elle a aussi prédit la Seconde Guerre mondiale, et donc en 1947, eh bien, elle a fait une prévision. Alors, elle n'a pas daté la prévision, évidemment, on ne peut pas dater, mais elle a dit qu'il y aurait une Troisième Guerre mondiale avec des atrocités, notamment du fait de l'invasion de la Russie en Europe, en Europe de l'Ouest principalement, et que ces atrocités seraient bien supérieures à la Seconde Guerre mondiale, mais que par contre, ça durait moins d'un an. Bon, ça, c'est la première prophétie. La seconde, c'est celle de Marie-Julie Jaini. Alors, c'est peut-être la personne la plus connue, une femme absolument extraordinaire. J'ai été euh, euh, complètement en admiration devant la vie de cette, de cette dame qui était pratiquement une sainte. Alors, elle a toujours pas été reconnue comme sainte, mais franchement, quand vous lisez sa vie, les privations, les jeûnes, les souffrances, les stigmates, les extases religieuses... Euh, les prédictions aussi qui se sont réalisées, enfin une vie, mais vraiment, euh, on ne peut pas imaginer. C'est extraordinaire, mais cette dame, elle était à un niveau de, de sainteté, mais on... Enfin bref, je voyais, je, je, je trouve pas les mots. Allez regarder si vous ne la connaissez pas, mais je crois que beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, euh, qui a vécu donc, entre 1850 et, et jusqu'en 1941. Elle aussi, alors, elle a fait de nombreuses prophéties, donc je ne vais pas toutes vous les détailler. La plus importante, pareil concerne une troisième guerre mondiale avec une invasion russe voilà et le troisième que j'ai choisi alors ce n'est pas quelqu'un de mystique mais c'était quelqu'un qui pouvait trouver de l'eau donc ce qu'on appelle un sourcier c'est Alois ici qui a vécu de 1894 jusqu'en 1959 donc vous voyez que finalement c'est à peu près toutes les mêmes périodes hein, fin 19e et puis euh, milieu 20e et lui c'était ce qu'on appelle un voyant un voyant célèbre qui lui aussi euh, donc pouvait trouver de l'eau et a fait aussi des prévisions qui se sont réalisées. Et pareil, lui aussi, il a prévu la Troisième Guerre mondiale avec une invasion russe. Donc c'est des choses évidemment qui interpellent. Alors il y en a d'autres, hein. il y en a évidemment d'autres, euh, des, euh, des, des, des religieux, des mystiques, euh, des voyants, qui ont fait le même genre de, procès, de prophéties mais j'en ai pris que trois. Donc, évidemment, euh, ça interpelle quand même, puisque vous savez bien qu'actuellement, bah, ça chauffe de un peu partout. Hein, et qu'on s'attend, effectivement, que ça explose à un moment donné. Et peut-être, pourquoi pas, éventuellement, ça pourrait venir de la rue On ne pas. Bon. Mais je ne sais pas pourquoi... Je Personnellement, moi, toute petite cartonne ancienne, n'étant ni sainte, ni religieuse, ni supervoyante, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire, je le sens pas. <rire> Donc, si vous le voulez bien, sans remettre en question les, les prophéties de ces personnes vraiment extraordinaires, et euh, franchement, je, je suis loin, loin, loin, mais, mais je ne peux même pas comparer leur niveau et les miens, moi je ne sais rien du tout. Bon, sans remettre la sainteté de ces personnes et leurs prévisions, leurs leur, leur prophéties, j'ai quand même envie de regarder comme ça, entre nous, on va dire en toute intimité, en toute simplicité, ce que les cartes me disent, puisque c'est vrai que ces prophéties, encore une fois, ont été faites donc euh, voilà, plutôt au XXe siècle, hein. ouais, ces eaux-là, ouais, je ne pas regarder, mais vraiment au début du XXe siècle, et que, évidemment, depuis le temps, qu'est-ce que les choses ont changé euh, le numérique, euh, les techniques, euh, les armes de toutes sortes, biologiques, etc. C'est allé très très vite. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu une autre direction qui a été prise Est-ce que ces personnes-là ont vu peut-être une possibilité qui ne se réalisera pas, pour une raison ou pour une autre, parce que j'ai l'impression qu'on prend, qu prend personnellement une autre direction Bon. Donc on va regarder, d'accord Mais vraiment entre nous, et prenez pas tout au pied de la lettre. Mais j'avais envie de regarder ce que, les, ce que les cartes disaient. Alors donc, par rapport aux prophéties donc, de ces trois personnes, complètement reconnues, dont deux sont vraiment euh, extrêmement religieuses et très très mystiques, eh bien, est-ce que finalement, on va bien avoir droit, alors, de façon ironique, hein, à une invasion russe donc on va regarder un peu avec la triade, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, vous voyez que mon jeu il a vécu, hein. je vous dis ça fait plus de 20 ans que j'ai appris euh, à tirer les cartes avec la triade. Je n'utilise pas souvent c'est vrai, parce que, bah, parce que je trouve que les oracles sont devenus peut-être plus complets, plus précis, euh, voilà. Mais euh, j'avais envie de prendre ce jeu là. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que finalement ces trois personnes ont eu raison alors est-ce qu'on aura une invasion russe Alors quand je dis invasion, c'est vraiment au niveau de territoire. Hein. Est-ce qu'on aura une invasion russe en Europe Alors le malheur, bah écoutez, euh, bof. Hein. Le malheur met une protection dans le malheur. Alors le malheur, c'est la plus mauvaise carte. Il n'y en a pas 36 000. Hein. C'est la plus mauvaise, point, sans discussion. Elle porte bien son nom. Donc là, vous avez les catastrophes, euh, les calamités, euh, la mort, euh, effectivement. bon. Mais il y a une protection. Il y a une pénitence. Alors, la pénitence, le malheur, mais une protection avec un adversaire. Alors, est-ce que, finalement, par rapport à trois mauvaises cartes que j'ai en dessous, les, les plus mauvaises aussi, hein, tant qu'à faire, la pénitence, c'est-à-dire la souffrance et aussi quand on ne veut rien entendre, donc punition parce qu'on ne veut rien entendre, par exemple, et adversaire qui représente avec le 6, 6, 6, l'antéchrist ou le diable, est-ce que, finalement, on n'aurait pas une protection Parce que, si j'ai bien compris toutes les prophéties de ces personnes-là, on aurait droit, enfin entre guillemets, à une invasion russe aussi parce que quelque part, eh bien, ça aurait été le karma de la France, de l'Europe, enfin la France principalement, parce que je suis sur la France là, qu'on va laisser l'Europe, mais c'est surtout la France qui aurait été envahie, qui aurait énormément souffert, et ça aurait été parce que la France n'aurait pas euh, été très religieuse, que les gens se seraient détournés de la foi... Euh, voilà, que les églises n'auraient auraient pas été respectées, etc. etc. Donc, mais est-ce que, finalement, il n'y a pas quand même quelqu'un qui est intervenu entre et qui aurait dit, bah finalement, non Je ne sais pas, mais on va faire le tirage. N'empêche qu'uniquement avec ces quatre cartes-là, je me demande s'il n'y a pas eu un changement de direction. Mais on va voir. Alors, en tout cas, vous avez vu que c'était bien parti pour, hein est-ce que on va avoir une invasion dont je me reconcentre, Russe, est-ce que ces trois personnes, alors entre autres, hein, ont eu raison Alors l'âme, ce, ce sont les trois personnes dont j'ai parlé qui effectivement sont à un très, très, très haut niveau spirituel, vibratoire. Alors oui, je parle de vibration parce que Tesla a dit que tout était vibration. Donc étant donné que c'était quand même un génie ce monsieur-là, je ne vais pas remettre en doute. Hein. Donc quand on parle de vibration, oui, on est des vibrations. Oui, on émet des ondes. Donc tout ça, c'est vrai, c'est scientifique. Donc on peut dire qu'il y a des gens qui vibrent bas, c'est vrai. Et il y a des gens qui vibrent haut, c'est vrai. Et plus vous êtes dans l'amour, la compassion, la gentillesse, l'honnêteté, enfin bref, dans les valeurs morales, et dans l'amour du Christ et de toutes les belles valeurs, plus, évidemment... Vous vibrez haut et dans l'autre sens, eh bien vous vibrez bas. Bon, j'ai fini mon petit speech. Donc oui, ce sont ces trois personnes-là qui effectivement, voyez, une âme lumineuse et avec des ailes, donc en relation avec ce qui est divin, on va dire, avec Dieu. En face, la prière. C'est vrai que ce sont aussi des, des, des personnes qui étaient beaucoup dans, enfin, dans la prière. Euh, pour Aloïs Ehrmayer, en toute sincérité, je ne sais pas. Mais pour les deux autres personnes. Euh, la sœur Yvonne... Euh, je vais juste relire parce que... Sœur Yvonne aimait de Males 3 et pour euh, Marie-Julie Jaini... Oui, c'était définitivement des personnes qui étaient dans la prière. N'oubliez pas qu'ici, c'est pas que le contre. Ça peut être aussi les influences. Moi, c'est ce que j'ai appris quand j'ai appris à tirer les cartes. Ça peut être les influences sur les personnes. Donc là, influence de la prière, oui. Énergie. Bon, c'est vrai que si on est, on est que de l'énergie... Alors, ça peut être aussi un problème à dépasser. Et épreuve. Bon... Alors, sans me parler, parler d'invasion russe, on me dit quand même qu'il y aura quelque chose à dépasser et qu'il y aura une épreuve. Mais, quand j'avais appris cette carte, je sais que l'épreuve conduira à quelque chose de beaucoup plus beau au bout. Vous avez une fleur. Donc, en fait, il, faut, il va falloir accepter de souffrir, de passer par une période de confusion où on est complètement paumé. Vous voyez, c'est le labyrinthe de passer encore une fois euh, à travers les épines, donc effectivement d'être blessé, mais pour avoir au bout une récompense. Par contre, ici, c'est ce qui arrive ici, hein, l'énergie, c'est quelque chose à dépasser. Moi, c'est ce que j'avais appris. Mais ça peut être aussi avec des choses, pourquoi pas, des explosions. Alors on va regarder ce que c'est ici. En tout cas, ces personnes-là, là, moi je me dis qu'elles sont, elles étaient.. Effectivement, complètement connecté là-haut. J'avais aucun doute à ce sujet, je dois dire. Hein. Je ne remets absolument pas en cause euh, le, la sainteté des deux premières personnes et la clairvoyance du troisième. D'accord? Qu'on se comprenne bien. Hein. Alors. Donc, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui va se passer? Alors, femme. Bon, il y avait quand même deux femmes sur les trois. D'accord? Et c'est bien une période difficile qui nous attend. Bon. Mais euh, par contre, euh, alors, femme, énergie. Je ne sais pas pourquoi j'ai femme et énergie, je vous le dis, hein. Qu'est-ce que la femme vient faire là? Qu'est-ce que. Ou qu'est-ce que les femmes viennent faire ici? J'ai considéré que c'était les deux personnes mystiques. Alors peut-être, mais moi, normalement, c'est ce qui est censé arriver ici. Où est-ce que les femmes interviennent dans l'histoire Pour une raison ou pour une autre. Silence. <rire> J'espère que c'est pas à moi qu'on dit de faire silence. Ah, attendez. Des choses secrètes, des choses qui ne doivent pas être dites. Alors, il est possible qu'on, finalement, on ne leur ait pas tout dit. Hein, J'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient passées sous silence, justement Alors, mais bon, moi j'ai envie de savoir. Adversaire. Oh là, il fallait que j'attire celle-là. Hein. Ah, alors attendez, il y a l'adversaire qui arrive dans cette histoire. Alors là, ça devient compliqué. Bon, ça, c'est l'antéchrist, c'est les satas, machin. Bref, vous avez compris, j'ai pas besoin d'expliquer la carte. Hein. C'est tous ceux qui nous veulent du mal, éventuellement les mondialistes. Alors, femme, silence, adversaire, ça, c'est ce qui arrive. Donc, pour moi, il y a bien, effectivement, quelque chose de très mauvais qui va arriver. Parce que j'ai quand même épreuve, Nadir, c'est quand on est dans le noir. Je vous ai pas expliqué la carte, mais enfin, c'est quand même une situation où on est justement dans les grandes difficultés, voire dans la dépression. Mais on a aussi une petite lueur au bout. On est dans le tunnel, mais il y a une petite lueur au bout. Alors, on va avoir des choses, c'est sûr, des choses... On va avoir des choses vraiment avec des adversaires. Énergie, je reste sur ma première interprétation qui est quelque chose à dépasser. Avec, pourquoi pas, on pourrait même y voir, pourquoi pas, l'atome. Oui, l'atome, l'explosion. Énergie, c'est énergie. Hein. L'énergie est atomique, hein, d'accord Ça se passe de commentaires. oui. Mais j'ai le silence. Alors, est-ce que ce sont des secrets qui ne doivent pas être dévoilés On va regarder. Pour l'instant, j'ai... J'ai pas tout à fait la réponse, mais il y a des choses qui sont passées sous silence ou alors qu'elles n'ont pas dites. Qu'elles n'ont qu pas dit, pardon. Ah ouais, regardez. Cette fois, j'ai le troisième. Hein. J'ai l'homme, donc c'est Alois Ionmayer. Et là, j'ai les deux femmes. Et il y a des choses secrètes. Alors, encore une fois, soit ils ne nous ont pas dit tout, soit ils n'ont pas eu eux-mêmes toutes les informations par rapport à l'adversaire. C'est bizarre, par contre, ça ne me dit pas si on va bien avoir une invasion russe. C'est curieux, les cartes que j'ai, hein Alors, qui est cet adversaire On va demander. Parce qu'il y a quand même un adversaire ici, avec une énergie. Et moi, ça peut vraiment montrer effectivement quelque chose à dépasser, j'ai raison. Mais c'est aussi la carte, éventuellement, d'une explosion, là. Donc, on a des histoires d'explosion, oui, avec un adversaire. Bon, je vous ai toujours dit que... Malheureusement, en astrologie, il y a des aspects de guerre. Je ne vous dirai pas l'année, parce que j'ai décidé qu'il en était ainsi. Mais en consultation privée, je donne l'information. Bon, c'est comme ça. Par contre, euh, qui va déclarer la guerre Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on aura une invasion russe Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours pensé que c'était un autre pays. Bon, en tout cas... Ce que je peux vous dire, c'est que selon mon jeu, ce que je vois plutôt moi, mais on va reposer la question, c'est que oui, il y aura des aspects d'explosion, oui, ce sera le diable qui sera derrière tout ça, ou une alliance maléfique. Donc des pays qui vont s'allier pour déclarer la guerre. C'est ce que je vois. Et pour ça, ces trois personnes-là, un homme et deux femmes, ont eu raison. Mais est-ce qu'il s'agit bien de la Russie Pour moi, c'est peut-être là où il y a des choses, vous voyez, soit qu'ils n'ont pas dites, soit qu'ils n'ont pas compris, pourquoi pas, ou soit qui ne leur a pas été communiqué, parce qu'il y a quand même le silence. Et donc, cette, cette troisième guerre que je vois, en tout cas, il y a définitivement ici des histoires de guerre avec une alliance, avec l'antéchrist éventuellement, des choses très maléfiques, eh bien, nous conduirait, nous dans une situation très difficile dans laquelle eh bien on serait dans le noir. Alors est-ce que c'est les trois jours de ténèbres Je ne crois pas. Il y en a quand même euh, deux sur les trois, il me semble, qui en ont parlé. Et je ne parle même pas, évidemment, du Padre Pio. J'aurais pu le rajouter. Hein. Enfin bref. Alors, je, je referai après avec la Russie. Mais là, ce qui est sûr, et ce que moi je vois en astrologie, donc ça correspond à mes cartes, c'est que oui, il va y avoir une déclaration de guerre ou en tout cas quelque chose d'explosif du fait d'une alliance entre différents pays. Ça, c'est sûr, et ce sera celui-là qui sera derrière. Alors, pour nous, parce que nous, on est plutôt là, par la suite, qu'est-ce qui va se passer Alors, il y aura des choses à réapprendre, peut-être, on va voir, avec pour retrouver un équilibre. Moi, je pense qu'on pourra interpréter ça comme ça. Et il y aura une, une fin de situation, Ouais. Donc, ce sera effectivement une situation dans laquelle il faudra retrouver un équilibre. Mais vous voyez que l'oméga, la situation, quelque part, se terminera aussi. Bon, donc, ça veut dire que, oui, on va dans un tunnel, mais quelque part, eh bien, on saura retrouver un équilibre yin-yang. Et une certaine... Je t'entends en train de regarder parce que ça fait penser aussi à la médecine, ça. Alors attendez, regardez, est-ce qu'il peut y avoir un problème de, de santé là-dedans Parce que les cas du C, moi je vois aussi un problème de santé. Ouais, le temps. Ouais, bah le temps nous est compté. Hein. Ouais, ouais, le temps nous est compté. Qu'est-ce que c'est équité Ah oui, mais ça peut être... Euh... Ah oui, oui, ça peut être la fin. La fin ouais, ça. La fin des institutions. Excusez-moi, j'ai mes idées qui me viennent en même temps. Parce que équité, c'est aussi euh, tout ce qui est euh, un petit peu le, le, les structures étatiques. Hein. C'est un peu ça hein, qui donne un équilibre. C'est la fin, ouais, bah, c'est la fin de ce qu'on connaît. Ouais, c'est la fin de ce qu'on connaît. Et on va partir, hein, pour moi, vers quelque chose de nouveau. Alors, on peut demander quand même si ce sera positif pour nous. Ça, on peut demander. Alors, vous allez me dire, j'ai sorti les sales cartes. Alors. <rire> Je devrais avoir que des bonnes, mais bon, on fera un jeu après. Alors, pour nous, il y a quand même une protection divine. On peut dire ce que vous voulez. Il y a quand même une protection divine. Bon. Alors, donc, petite première partie de, de la question. D'accord Et l'autre me dit qu'il y aura bien un conflit du fait d'une fusion entre différents pays, certainement, qui sera très mauvaise, qui sera magnifique. Oui. Et nous, on sera dans la tourmente. C'est sorti. D'accord. Bon, eh ben on va continuer. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu Je ne vais pas vous prendre le Dixit. Je vais vous prendre, je vais vous prendre le, bah, celui-là. Attendez, je regarde si j'en ai un autre qui pourrait éventuellement bien répondre. Ah, j'en ai pas tant que ça. Hein. Ah, peut-être l'habitat. Ouais, allez. Le saga, l'habitat. Ce sont pas mal ces jeux-là. Bon, on va demander. Alors, ben, on va reposer la même question. Euh, j'ai pas la Russie, la, la Ruru là-dedans. bah oui, je sais bien. Je vais pas prendre le Divin Actu parce qu'il va me sortir plein de trucs, donc c'est pas la peine. Euh, parce que là, j'ai envie de cibler, hein. Le Divin Actu, faut l'utiliser quand vous demandez un petit peu ce qui est dans l'air du temps, et ça, c'est très très bien. On va repartir. Je me reconcentre. Donc, est-ce qu'on aura une invasion de la Russie Voilà. Ou non, ou plutôt, vous savez quoi, on va dire, est-ce qu'on va avoir une invasion Voilà. Sans parler de Russie. Après, on verra avec les, les, les pays. Est-ce qu'on va avoir une invasion, effectivement Donc, on va parler de la France, hein, d'accord En France. Regardez. Voilà, ce qui sort. Alors, on a bien une explosion. regarder, on retrouve le, vol le volcan avec les morts. Ouais, donc il va bien y avoir quelque chose. Oui, oui, oui. Euh, on retrouve bien ça et regardez ici, j'ai pas truqué, truqué mon, mon jeu ou quoi que ce soit, hein. enfin, vous me connaissez. Hein. Mais ici, il y a bien une explosion et il y a bien, il y a bien, il y a bien, bien bien une guerre qui approche. Oui, avec des victimes. Ah oui, j'ai mis des petites pastilles, vous savez pourquoi hein. À cause de la sursang. Euh, voilà, il y avait des, des poitrines et tout, donc j'ai j'ai dû mettre des pastilles dessus, c'est pas ridicule. Mais par contre, voyez que derrière, il y a toujours une espèce de protection. Bon. Ouais, la troisième guerre, à mon avis, euh, en tout cas, un conflit international, ça, je le sens très fortement. Et je pense que les personnes qui sont un peu sensibles sentent aussi que pour l'instant, enfin, que plutôt depuis des mois, c'est en train de couver tout ça. Hein, pas besoin de dire la Chine, Taïwan, ou l'Israël, l'Arménie, ou, ou, euh, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Corée du Nord, Corée du Sud, qu'est-ce qu'il y a Bon, euh, la rue, rue pas, pas besoin d'en parler. Enfin, bref, ça chauffe un peu partout, quoi. Hein, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire Donc, apparemment, ma, ma coupe me dit oui. On va reposer la question, si vous êtes d'accord. Donc, est-ce qu'on va bien avoir un conflit hein, international Voilà. Ou, oh, bah, écoutez, euh, oui, quoi. Bah oui, oui, le feu. Hein. Voilà, donc là, ce sera... J'avais déjà sorti cette carte-là. Hein. La traversée du désert, qui, par rapport à la triade, correspond un petit peu euh, quand on est dans le tunnel. Hein, OK La traversée du désert, avec la nécessité de prendre soin, alors soin des animaux, évidemment, il euh, faudra aussi y penser, hein. mais on va se retrouver tout nu, hein. prendre soin des animaux, prendre soin, en fait, de tout ce qui est, ce qui est fragile, hein. on va se retrouver tout nu, donc attention, évidemment, euh, à la catastrophe financière qui arrive, et évidemment aussi, alors, la sécheresse, bah ouais, l'eau, ça, c'est sûr, voilà, le cataclysme économique, il est là, et on retrouve encore, vous voyez, Ici, de nouveau le désert, on va être obligé de, de de refaire un peu comme en arrière. Hein. Moi Je sais que j'avais une prof d'histoire qui me disait « on ne peut jamais revenir en arrière ». Ben si, quand on n'a pas le choix, quand il n'y a plus rien qui fonctionne, et il va y avoir des, définitivement des choses qui vont être bloquées à tout niveau, que ce soit économique ou financier ou social, ça n'ira plus, eh bien oui, on sera obligé de revenir, par exemple, à se chauffer avec du bois, euh, à cultiver notre potager et à trouver des solutions pour l'eau. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Après, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est ce que je vois. Et ce sera bien du fait de, de destruction ici. Alors, j'ai pas d'ennemis pour l'instant, mais on va demander est-ce que c'est par rapport justement à un conflit Alors, il y aura quelque chose comme un accident qui va arriver et il y aura nécessité ici. Alors ça, c'est une nécessité d'être solidaire. Mais ici, vous voyez que j'ai des espèces comme un accident. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nucléaire Est-ce qu'il y en a un qui va appuyer sur le bouton Vous savez, ils sont tellement fous. C'est bien c'est bien pour les peuples, enfin pour les peuples, contre les peuples plutôt, pardon. C'est bien un accident et c'est bien euh, contre les peuples ou les populations. Par contre, l'ennemi, lui, tout seul... Euh, je sais pas si je vais vous le trouver. Non. Là, il y a le problème d'eau qui, re, qui, qui ressurgit. J'ai pas de carte d'ennemi dans ce jeu. là. Alors, attendez, on va regarder avec le saga ce qu'il peut me donner. Est-ce qu'ils sont à l'envers, les cartes Non, elles sont mélangées, simplement. Mais, euh, donc, oui, j'étais en train de dire, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver au moment où il y aura un marasme économique, quelque chose comme un accident. Ça peut très bien être le décès d'une personnalité hein, ou un attentat, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Et là, eh bien, euh, les, les peuples les peuples vont subir de, point, de plein fruit ce qui va arriver, hein, enfin les conséquences de, de cette guerre, de cette attaque ou de cet attentat. Et là, eh bien, il sera nécessaire de revenir un petit peu aux sources hein, et aussi de trouver des solutions. Ouais. Je vous l'ai déjà dit, comme beaucoup d'ailleurs, hein, la vie d'avant ne reviendra pas. C'est comme ça, on l'a perdu en 2020, en -20, comme on dit, on l'a perdu en 2020. -20. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre puis après, on ira regarder au niveau des pays, d'accord Alors, on va mettre juste les cartes sur le l'événementiel. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ah, ouais, il y a, a quelqu'un qui intervient là. Alors, attendez, ça devient intéressant par là. Donc, moi, j'ai dit qu'il y aurait un pays à l'arrêt. Effectivement, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et il y a bien quelque chose d'inattendu. Ouais, là, mes cartes, elles sont cohérentes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai un homme. J'ai un homme qui intervient dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est lui qui va déclencher Ou est-ce que... Euh, enfin, qu'est-ce qu qu'il va faire dans cette histoire Il y a un passage d'un état à un autre. Donc cet homme-là, il va vouloir un changement de monde, en fait. Ah, mais il est dans les ténèbres. Hein. Il est mauvais, cet homme-là. Très mauvais, parce que lui, vous voyez, il veut nous entraîner vers les ténèbres. Vous avez ici les ténèbres. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Voilà. Voilà. Donc il va y avoir l'intervention d'un homme, mais je ne sais pas qui. C'est peut-être pas celui auquel vous pensez. Hein. Il est trop minable celui-là, donc il a aucun pouvoir. Pas <rire> enfin, bon, vous savez de qui je parle. Hein. Mais il y en a un autre. Alors, un autre, un autre homme important. C'est bien un homme. La couronne n'est pas forcément symbole d'un royaume. Hein. Ça peut être simplement un chef d'État. Hein. Ok, donc c'est lui qui va nous entraîner euh, dans la Mouise. Ah oui, parce que c'est le Graal. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir à tout prix. Euh, alors, le Graal, c'est la convoitise aussi pour moi. Ça, ça va être le Saint Graal pour lui. Donc, c'est pour cette personne-là, ça va vraiment, vraiment être la chose à atteindre. Ouais, ben bah ça, c'est les mondialistes, à mon avis. Il y en a un dans l'histoire qui va déclencher la guerre. Ben, hein. bah, je crois que c'est ça. Je sais pas qui c'est. Bon, euh, on va on va voir quand même si on peut avoir peut-être une petite idée du personnage. Mais je sais pas si j'aurais la... La réponse, non, c'est juste quelqu'un qui veut faire un grand nettoyage, le Great Reset. Bon, on va demander maintenant au niveau des pays, donc on va aller chercher, cette fois j'ai besoin du Divine Actu. Donc si vous le voulez bien, je vais enlever certaines cartes du jeu, là je suis en train de trier, pour voir un peu au niveau des pays. Donc je reviens deux secondes et je rajoute des pays pour voir éventuellement de quel côté ça pourrait venir. Alors, voilà, j'ai fait un peu du tri. Alors, ça se trouve, j'en ai oublié un ou deux, je ne sais pas. Ah, j'ai l'Iran qui vient de se retourner. Bon, j'étais en train donc de dire que j'ai pris quand même pas mal de pays. J'en ai peut-être oublié un ou deux, hein, je ne sais pas, parce que une actu, fait presque 300 cartes. Mais on va regarder, comme ça, entre nous, d'où pourrait venir le danger. On va voir. Alors, qu'est-ce qui déclencherait les hostilités Voilà. Quel pays serait impliqué par rapport au conflit qui ressort, hein, vous avez vu ça ressort, hein, effectivement, il y en a un qui nous pend au nez, et sachez aussi que je le vois en astrologie, absolument. Donc pour ça, j'ai aucun doute, j'ai aucun doute à, à ce sujet. Simplement, j'ai un doute par rapport euh, à quel pays vont être impliqués. Alors, on va pas regarder la coupe, mais j'ai coupé. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le pays qui va déclencher les hostilités, en tout cas, euh, qui va être le, le début, quoi parce qu'après, il va y avoir un système d'alliance. Alors, j'ai le Brésil. Bon, allez savoir pourquoi. J'ai le Brésil. Est-ce qu'on pourrait en avoir peut-être un autre Ah, j'ai la hyène qui... Oh non, pas elle. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est, elle est dedans, elle. Quand j'ai pris que les pays. J'ai la hyène. Euh... Ok, bon, on va la, on va la garder... Euh... Alors, la hyène ou les hyènes, hein, parce que je sais bien que la hyène, ça vous fait penser à une certaine personne, mais là, ça peut être aussi des hyènes. Donc, c'est-à-dire, en fait, symboliquement, des gens qui sont des charognards. Donc, des gens qui veulent achever de détruire. Hein, quelque chose comme ça. Bon, OK. Donc, ça peut être aussi plusieurs euh, personnes. Pas forcément une. Ah, j'ai la sécheresse. Ah, ouais, donc, j'ai encore laissé d'autres cartes dedans. Hein. Bon l'Amérique du Sud, ok, j'ai le Brésil, l'Amérique du Sud, bon, tout ça, c'est dans le même coin, quand même, hein. et ça, la Corée du Sud, ah, j'ai la Corée du Sud, c'est bizarre, je plutôt dire la Corée du Nord, mais enfin, ça se trouve, c'est de la Corée du Nord par rapport à la Corée du Sud, hein. bon, allez, encore un pays, pour l'instant, j'ai pas sorti la Ruru. Hein, vous avez remarqué, hein, ah bah tiens, <rire> le jeu, il me fait mentir. Hein. Merci le jeu, t'es sympa. Donc il y a l'ours qui intervient aussi. Bon. Bon, ok. Donc je vous ai donné quelques idées comme ça de pays. Après, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Hum, on va quand même rester sur l'ours. Parce qu'on a quand même nos, nos trois personnes là qui parlaient d'une invasion russe. Bon, on va regarder un peu sur l'ours alors. Est-ce qu'il a comme plan d'envahir l'europe On va poser la question hein, franco là au niveau des pays je, je sais pas si c'est très concluant je suis pas sûre. peut-être la corée du sud oui peut-être effectivement il peut y avoir euh, il peut y avoir ce pays là qui serait impliqué mais généralement ça vient jamais de là où on s'attend hein. bon <rire> ok bah ben, on va essayer de, de regarder un peu lui ce, ce qu'il veut faire ok l'ours bon sort beaucoup ces temps-ci, si vous avez remarqué. Alors, est-ce que l'ours a pour plan d'envahir l'Europe et notamment la France Voilà, on va demander. Hop, il y a un truc qui s'est retourné là. Il y a un pont à franchir, une étape à franchir. Bon, ok, Alors, ça ne me dit pas s'il veut faire ça, mais euh, il est plutôt dans les histoires d'étapes à franchir là. Alors, on va essayer de voir ce qu'il a en tête. Alors, est quel est son prochain plan ou qu'est-ce qu qu'il a comme plan en tête On va regarder par, par rapport à, l à, à la France, d'accord euh, Par rapport à la France, éventuellement l'Europe de l'Est, euh, de l'Ouest. pardon. Alors, il y a éventuellement une ombre, quelque chose d'invisible, une ombre qui s'étend et les ennemis. Bon, bah écoutez, une, on ne peut pas dire qu'il nous adore. Hein ok. On ne peut pas dire qu'il nous adore. Bon, je dirais plutôt ennemi de l'ombre ou ennemi des gens qui sont dans l'ombre, ok Bon, ok. Bon, d'accord, il ne nous aime pas, d'accord. Enfin, en tout cas, euh, l'Europe. Mais est-ce qu'il veut envahir, alors, la France, l'Europe, qu'est-ce qu'il a en tête Alors, il s'agit de démasquer quelque chose ou quelqu'un par rapport à... Alors, des clans, en tout cas, des gens qui sont groupés. Il y a un souhait. J'espère que vous voyez bien. Attendez, Oups. voilà. Il y a un souhait dans les étoiles. Et là, il y a... Alors, ce qu'il veut faire... C'est vrai que ça peut être la carte du feu. Mais ce qu'il veut faire, c'est quelque chose de nouveau. Une espèce de... de... Bah, le phénix, hein, c'est... Euh... On renaît de ses cendres. On renaît de ses cendres. Là, alors là on peut on peut y voir éventuellement le contre les ennemis pourquoi pas NATO pour mettre dans le bon sens d'accord là qui sont en contre et éventuellement donc de les démasquer bon j'ai de voir un peu ce qu'il a en tête hein. c'est pas évident non plus hein. d'accord hein. bon mais j'ai envie de dire que c'est ça a l'air cohérent bon d'ailleurs on va regarder par rapport à ces gens là là qui sont ses ennemis il y a des questions de territoire, d'accord, et de désert. Ben ils n'auront rien, ils n'auront rien. Bon, donc, les, en, les empêcher, effectivement, ben ça, c'est par rapport euh, aux provinces de, de Lucre, hein, empêcher ces gens-là de s'approprier le territoire que l'ours revendique donc, je vous dis, ces gens-là n'auront rien, le désert. Ça veut dire aussi, quelque part, ils veulent les mettre sur la paille. Je sais pas, il y a un truc comme ça que je sens. Bon, je vous dis, ils les aiment pas. Hein. Alors, tiens, on va dire, on va regarder un peu les démasquer par rapport à quoi. Pour l'instant, j'ai n'ai pas d'histoire de, de guerre, hein, d'accord Enfin, je veux dire, c'est localisé en nucre. Hein. Les démasquer par rapport alors des choses de la passion... Des choses de la passion, des choses dans les apparences. D'accord. Il y a une femme aussi qui veut démasquer éventuellement. Les renvoyer. Ah, par rapport à ce qu'ils sont vraiment. D'accord. Montrer leur vrai visage. Mais il y a des femmes là-dedans. Il y a en tout cas il y a une femme. Euh, et quoi d'autre? Bon, simplement des choses que l'on met en œuvre. Bon, là, j'en saurais pas plus. Simplement démasquer des personnes fausses, notamment une femme en tout cas il y a des histoires ici de reflets. Et là, simplement des choses à accomplir. Bon, ok, je me suis un peu déconcentré entre-temps. Il faut bien, bien rester concentré. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le phénix Apporter un vent nouveau. Ok. Des changements rapides. Pour l'instant, je vois pas ce que c'est. Des choses dans l'obscurité. Et l'abondance. Je vois pas la guerre pour l'instant, moi. Je vois pas la guerre. Hein. C'est plutôt toujours de régler les comptes avec une certaine catégorie de personnes et d'apporter des changements avec un vent nouveau et une renaissance. Hein. Et, et, et quelque chose aussi par rapport à l'abondance. Et mettre tout ce tout ce joli monde sous observation. On va On va reposer la question, attendez. Mais j'ai pas ça, moi. J'ai pas des, des plans de conquête territoriale pour l'instant. On va demander. Mais on va, on va reprendre le jeu saga. Alors. Bah, il est, je vous j'avais déjà demandé, mais enfin, c'est pas grave. On va redemander. Est-ce qu'on a bien une troisième guerre? Le jeu, il va me dire, oui, ça fait déjà deux fois que je te donne la réponse, c'est bon. Hein. <rire> mais bon. Alors. Est-ce qu'on en a une qui se prépare, là? Bah, toujours les ténèbres, hein. Les ténèbres et la lumière, oui, ça c'est... En fait, c'est un combat entre les ténèbres et la lumière. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce qu'on va avoir une troisième guerre C'est marrant, il me ressort la potion, moi. C'est drôle quand même, hein. Il me ressort la potion d'abord. Ce qu'il me dit, c'est qu'on aura d'abord la potion. Ça va intervenir en premier. Ok. C'est pas l'idéal, hein. Et après Ouais, on va pas être content. Là, il y a des choses que, qui se dessinent, qui s'esquissent. Et voilà. Et là, je le sors. Vous voyez En fait, c'est vraiment ce que je me dis. Hein. On a d'abord les histoires de potions. Et Ça, c'est vrai que je le sens. Avec des histoires de traités. Alors, attention à l'Olympique de Marseille, je vous avais dit. Hein, où là, tout le monde va grogner. Et ensuite, quelque chose qui se dessine. Donc, il y a bien un projet. C'est ça. Et là, je l'ai sorti. Donc, oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur qui va faire la guerre, qui va tirer l'épée On va voir. C'est caché, hein. Bah ouais, c'est caché. Je pas l'information. Hein Donc les cartes que j'ai sorties avant que les pays, à prendre vraiment euh, de façon très, euh, voilà, hein, comme ça. Ce hein sera à mon avis pas ces pays-là. Je sais pas. Moi, je vous dis, je sens plus le Moyen-Orient, mais je me plante peut-être. Hein en tout cas, c'est caché. Ah, j'aimerais bien savoir, quand même. Ouais, non, mais c'est bon, c'est la guerre, hein, c'est la guerre, c'est sûr. Ouais. C'est encore caché. Et donc, c'est bien pour le monde, hein. oui. Voilà. Donc, tout le monde va partir en courant. Puis, ça se trouve, d'ailleurs, c'est Pinocchio qui va partir aussi, hein. On va bien avoir quelque chose. Ouais. Mais c'est caché, vous avez ici... Le secret. Enfin, pour moi, ça, c'est euh, la chambre à coucher. Donc, c'est le domaine du secret. C'est encore secret pour moi. Je vous dis quand même comment j'interprète les cartes. Alors, c'est secret. Ok. Est-ce qu'on peut encore avoir euh, euh, des conseils Alors, on va regarder pour nous. On, on va essayer de voir pour nous. Les questions de nourriture vont se poser. Mais vous voyez qu'à la fin, le résultat sera bon. Il y a une, quelque chose qui... On pourrait me dire, ouais ça peut être une explosion. Oui, bon, d'accord. Mais moi, cette carte-là, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se qui se termine bien. Mais il y aura une période de difficultés par rapport à la nourriture. Ouais, alors la flûte. Il faudra faire attention aussi à ce qu'on va nous annoncer. Ouais, je dis le feu, hein. Ça, on va nous l'annoncer. En fait, c'est une annonce qu'on vient de comprendre. On... on va y avoir droit, oui. Mais, mais, est-ce que celle-ci euh, va durer longtemps Et là, Et là, je ne suis pas sûre. Alors, alors aujourd'hui, je vais de faire très fort, n'est-ce pas Je vais essayer de vous sortir une période de temps. J'ai un petit jeu. Alors, dis-moi combien de temps durera le conflit Mais il y a bien une explosion, hein, c'est sûr. Hein. Si ça se trouve finalement, je me suis plantée. Ça c'est aussi une explosion. Ouais. Enfin bon, parce que vous voyez, en fait, cette carte-là, normalement, pour moi, c'est une belle carte. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ouais, mais si ça se trouve, c'est on voit à l'horizon une explosion parce que ensuite j'ai eu ça et ça. Euh, on va essayer de voir. Alors déjà, combien de temps durait le conflit euh, alors, il y a bien des explosions, ben, ouais, mais ça, c'est la 14 juillet, ça m'étonnerait, parce que c'est le feu d'artifice. Ouais, non, il m'a pas répondu, il m'a juste dit qu'il y aurait une explosion, d'accord. Est-ce qu'on peut se recentrer sur le temps Deux jours, ça m'étonnerait aussi. Non, j'aurais pas le temps, hein. c'est trop difficile à vous sortir, j'aimerais bien quand même. Combien de temps, combien de temps ça pourrait durer Non. Ah, par contre, il me dit que ça pourrait arriver au solstice d'hiver. Ah ouais, c'est drôle ça. Je ne vais pas pouvoir vous le sortir le temps. C'est trop compliqué. Non. Ok. Bah, J'aurais essayé. Il hein. faut essayer de temps en temps. Alors, je vais vous faire le Dixit quand même. Allez. Je si on peut avoir des petites choses intéressantes. Puis après, j'arrêterai là. Alors, bon, on sait maintenant qu'effectivement, on aura un conflit mondial. Bon, bah écoutez, on s'en doutait un peu. Hein, D'accord On ne sait pas trop d'où ça viendra. Mais on avait avec le roi, tout à l'heure qu'il y aurait un homme qui interviendrait dans cette histoire, un homme mauvais. Alors mon petit Dixit, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors pareil, hein, euh, j'ai plein plein de, de cartes, donc je les prends comme ça, sans savoir. On va regarder. Alors là on a l'Europe et on a l'Europe qui veut décrocher la lune. Bon, ok, d'accord. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le conflit à venir On va voir ce que je sors, je ne vais pas vous en sortir trop parce que je ne veux pas que ce soit trop trop long. Alors là, il y a des histoires d'alliances, mais avec des araignées, donc une espèce de réseau et panique à bord, ouais. D'accord. La souffrance. La souffrance des peuples, bah ouais. Bah ouais. Donc euh, adieu la liberté, effectivement. Ouais, On, les, les peuples vont souffrir. Absolument. C'est marrant parce que ça me fait penser aussi que les dirigeants vont faire n'importe quoi, là. C'est pas que les gens euh, qui vont courir partout, bah peut-être, mais c'est aussi le... J'y vois certains dirigeants qui vont faire n'importe quoi, là. Alors là, il y a quelqu'un qui est absent. C'est curieux, ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Et là, on attend que le mauvais temps passe. OK. OK. Alors là, ça c'est un plan, un plan qui est dessiné depuis longtemps. Ah, il y a des histoires de plans avec cette guerre. Hein. Il y a quelque chose qui a été dessiné ou gravé depuis longtemps. C'est bizarre parce que vous voyez sur, sur le, la pierre là, j'ai des espèces de soucoupe volantes. Ouais. Donc euh, la soucoupe volante pour moi, ça peut être la NASA. Donc donc donc donc, ça sent les US tout ça. C'est bien, encore, il joue encore à l'apprenti sorcier. Hein. C'est bien quelque chose avec des formules mathématiques. Ok, attendez, je tourne un peu en rond là, on va en prendre un autre. C'est comme une nouvelle expérience, ok. Est-ce que tu peux me parler un peu du conflit que je vois Mais il y a quelqu'un qui part. Bon, il y a bien un danger qui fonce sur nous et c'est bien mondial. Bon, Vous voyez que là, les cartes elles sortent un peu mieux. Ouais, et on va, ne on va absolument pas s'y attendre. Hein. L'embrasement mondial. Oui. D'accord. Mais il y, y a un dirigeant qui, qui va partir. Ou alors qui va disparaître. Ça peut être ça aussi. Ah, Ça peut être un attentat contre un dirigeant. Hein. Ah, mais c'est eux qui sont derrière. Hein. C'est eux qui sont derrière. Vous savez de qui je parle. Hein. Les mondialistes. Hein. C'est eux qui vont nous provoquer ça. Hein. Et du coup, nous, on, bah, on va se retrouver euh, voilà, au fond du trou. Alors... Euh, est-ce que je pourrais avoir comme d'autres comme info? Ouais. Il y a tout qui est cassé là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont déclencher la guerre? Ah ouais, donc c'est on d'accord, c'est le monde. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Pour contrer la lumière, d'accord. Pour combattre la lumière. Ok. Alors. Pff, que je pourrais avoir un pays éventuellement. J'aurais pas le pays, hein. ça va être trop compliqué. Par contre, il y a bien des questions de temps. Il y a quelque chose qui est prévu. Hein. Et là, j'ai le feu. En fait, la guerre qui va être déclenchée, parce qu'elle va être déclenchée, ça va être aussi, encore une fois, pour mater la population. Il y a le feu. Parce que je, je pense que ça va être aussi en relation avec les, les peuples qui vont de plus en plus aller contester les mesures du gouverne que vous connaissez. Enfin, des gouvernes que vous connaissez. C'est pour, en fait, asservir les gens. Donc, en fait, ils vont aller très, très loin, hein, les, les mondialistes. Ils vont utiliser l'arme ultime, qui est la guerre, pour mater la population. C'est euh, c'est planifié. Hein. C'est un peu comme s'ils avaient, euh, vous savez, plan A, plan B, plan C, plan D... Donc il y a un plan qui fonctionne pas, par exemple la guerre contre Lucre, ils vont la perdre. Ça va être la catastrophe économique et ben hop. Donc les gens vont se révolter parce qu'ils vont plus rien avoir dans leur assiette et hop, voilà, on passe à l'étape suivante la guerre parce qu'on veut remettre les gens sous contrôle. C'est ça que je, je ressens intuitivement. Ouais. Et donc, euh, bah, les gens vont suivre le chasseur. Donc, en fait, effectivement, ça repermettra de mettre les gens sous contrôle. Oui. Absolument. Mais c'est travailler, ce sera, voyez, ce sera une tr vraiment une tromperie. Hein. Ce sera vraiment une tromperie. Bon. Une bonne, une bonne chose quand même. C'est que, vous voyez, il y a toujours ici le côté la foi. Voilà. Puis, ça veut dire aussi que on ne sera pas complètement abandonné. Hein. On aura toujours la possibilité. De trouver des solutions à notre niveau. Et encore une fois, en demandant de l'aide là-haut. Moi, j'en suis persuadée. Hein. Vous savez ce que je pense? Et bien sûr, en s'entraidant les uns les autres, hein, il va falloir retrouver le sens de l'entraide. Vous hein. voyez Bon, alors comment tout ça finira-t-il Ouais, ben on va, on va quand même avoir une On va quand même pardon, avoir une, une période dans le désert. Hein. Ben ouais, je sais bien. Alors, il y a un trésor qui va être trouvé. Ah, là, ça va pas être évident de trouver la solution. Hein. Ce qu'il me dit ici, c'est qu'il va y avoir une période dans laquelle il y aura des pillages. Et que pour nous, pour retrouver la solution, ça va drôlement être galère. Hein. Il va y avoir un système de surveillance qui va être mis en place aussi. Mais, <rire> ça c'est amusant. Mais, mais, finalement, vous voyez, et ça, on, va, on finira là-dessus. Finalement, eh bien, il y aura le côté, alors ça c'est le côté religion on en déplaise à certains et à certaines, le côté protecteur, voyez, le, le bien, la foi qui va mater le dragon. Donc le dragon sera vaincu, mais grâce à la foi. Vous voyez la, la religieuse qui porte une petite lumière. Donc finalement, finalement, les choses reviendront à des valeurs, j'ai envie de dire. Euh, de compassion, des, des vraies valeurs, des valeurs morales, hein, de, de charité, de, de chrétienté même, n'ayons pas peur du mot. Voilà. De, de toute façon, le dragon, et c'est le, le mauvais, le, le diable, sera maté. C'est comme ça. Et ça finira comme ça. Je n'ai pas les détails entre le moment où on va être sous surveillance, les pillages, euh, les catastrophes et tout. Je n'ai pas les détails entre les deux. Mais à la fin, comment ça se finira Après une période difficile, ça se finira comme ça. Voilà. Bon Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me poster vos commentaires, sauf les trolls que je vire. Tous les commentaires sympas, bienveillants. Je vous mets des petits cœurs, je vous lis, je vous réponds quand je peux. Et puis évidemment, je regarde tout ce que vous m'envoyez. Simplement, je n'ai pas trop, trop le temps de répondre. Mais sachez que je regarde toujours attentivement ce que vous m'envoyez. Je vous en remercie énormément. Voilà, donc préparons-nous. On a encore un peu de temps, mais les choses vont s'accélérer.